qui vous aiderait à dénouer les tensions et apaiser votre esprit qui serait tourmenté. Si vous travaillez, essayez de vous éloigner, d'éviter les confrontations et les débats inutiles et patientez, la prochaine ou la, les prochaines journées seront beaucoup mieux pour vous. Je parle de mardi, mercredi. Et jeudi pour le Québec et mardi PM mercredi et jeudi pour l'Europe, la lune sera dans votre signe, dans le Taureau. Bien sûr, les plus chanceux seront vous, chers Taureaux, Capricorne et Vierge. Votre intuition sera en éveil, ainsi que votre créativité. Un beau magnétisme personnel vous rend dangereusement convaincant. Vous sentirez une harmonie apaisante entre vos sentiments et vos pensées et vous vous sentirez confortable dans votre peau. L'influence des énergies de ces journées euh vous rendre capable de faire face à vos problèmes antérieurs et essayer de trouver des solutions car vous aurez une réflexion et une approche objective vous aidant à analyser les choses sainement. La chance vous sourit et vous suit, profitez-en. Vendredi et samedi, la Lune sera dans les Gémeaux, votre deuxième maison. Vénus, votre gouverneur, est là aussi, ainsi que le soleil. Vous continuez à sentir l'harmonie intérieure qui vous fait sentir un confort interne très agréable. Votre intuition émotionnelle vous rend capable de détecter ce que votre partenaire sent et désire, une relation saine, s'épanouit sous l'influence des énergies de cette période, surtout au niveau sexuel. Mais une relation déjà troublée pourrait être testée et une séparation serait potentielle car une frustration sexuelle s'ajouterait à la tension déjà existante. Durant cette période aussi, vous devez être attentive aux dépenses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 peut conduire à une forte intuition et même à des capacités euh, psychiques, psychiques. Mais euh, n'oubliez pas que l'attachement émotionnel peut obscurcir votre perception. Les sortes d'humeur peuvent être fréquentes aussi, surtout sous pression.